Bonjour, bonjour. Donc, euh, j'ai un message pour euh, quelqu'un, quelqu'un. Dépend de. Tu vas te reconnaître en tout cas. Euh, spirituellement, tu es dans une saison où tu dois laisser partir beaucoup de personnes. Même pas amoureusement. Hein. Tu dois laisser partir beaucoup de personnes pour pouvoir avancer. Donc, ce que le Seigneur m'a montré, c'est quoi Il y a des attaches émotionnelles, des attaches d'âme que tu avais, certaines personnes. Genre, il euh, euh, y a un, euh, une, une femme qui t'a aidé il y a de cela 5 ans quand tu étais dans tel endroit. Même pas qu'elle t'a aidé, mais elle était juste là. Ou bien tu as eu pitié de quelqu'un, tu l'as pris chez toi, et depuis un certain temps, tu sens dans son énergie que la, la, la personne en train de venir, vous savez, la, quand quelqu'un ne t'aime plus ou quelqu'un n'a plus un bon cœur sur toi, ça se sent. Donc du coup la personne que au départ cette personne était simple à te remercier de l'avoir hébergé te remercier Être remercié d'avoir peut-être payé la pension de son enfant. Euh, cette personne est devenue, genre, euh, c'est ton devoir. Tu ne fais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu la sensation. Tu es dans cette phase où ces, ces personnes sont en train de ta Et euh, ça t'embête parce que. Tu pensais que certaines relations sont pour la vie il ya des personnes qui sont dans ta vie pour des saisons et quand tu comprends les saisons des gens tu avances maintenant tu dois beaucoup fonctionner avec le avec le avec le feeling pas que tu changes d'avis à tout moment mais tu dois te laisser euh, guider bonjour bonjour à vous bonjour monsieur le soleil est là vous le voyez il est là question si on a fait des amoureux c'est un jour comme les autres on s'aime tous les jours donc euh, voilà ce message est important parce que tu as fait beaucoup de prières Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur. Et à chaque fois que Dieu te donne un élan, tu as l'impression que cette personne vient gâter. Je sais pas, bonjour la reine Amel, bonjour la reine Pélagie, bonjour Diany, euh, bonjour Cabal. Marie, Laure, bonjour, Sylviane, bonjour, Laure. Je sais pas comment vous dire ça. Même si c'est quelqu'un de ta famille, la personne va comprendre que tu es en train d'avancer. Pas au départ. Avant, quand tu faisais tout, ta mère voulait savoir. Ta mère voulait savoir. Oh ma fille, tu fais quoi? Dis-moi alors ce que tu fais. Le matin, elle t'appelle à 6 heures. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Et tu disais aussi. Tu ne sais pas que comme tu disais là comme ça, ta mère influençait tes décisions. Si vous vous lavez le sel, vous faites votre travail spirituel, vous vous avez semé, Seigneur, je sème cette offrande pour avancer, je sème, Dieu va vous montrer les personnes qui doivent sortir de votre vie. Maintenant, je veux vous dire de ne pas culpabiliser. Ne culpabilisez pas si vous mettez quelqu'un à sa place dans votre vie. Beaucoup de personnes dans ta vie actuellement se sentent, en anglais on dit entitled, genre, j'ai droit à ça. Parce que tu as tellement parlé que je vais, je vais, tu connais déjà des mecs qui promettent, toujours, je vais te taper, je vais te taper. Elinja, Edith, Soraya, bonjour, Tin, bonjour, Mini, bonjour, Aristide, bonjour. La mère promet tous les jours, je vais te taper, je vais te taper. Ce qui fait que quand elle dit à l'enfant que je vais te taper un jour, l'enfant dit, ah, dit ça chaque jour. Ah, elle, a, elle a encore dit qu'elle va nous taper. Ah, ah. Pour avancer dans ta nouvelle saison, tu dois couper les énergies de ces personnes. Il y a les travaux ici, ils font trop de bruit. Oh Ce n'est pas l'énergie de tout le monde dont tu as besoin. Oh, c'est un cocorico là-bas devant. Il chante. C'est ça qui ma Monsieur Aristide, je cherche ton numéro. Je ne parle pas de toi. Aristide Camonier, j'ai cherché ton numéro l'autre jour. Je voulais te souhaiter bonne année, je n'ai pas trouvé. J'ai même écrit comme tu as tellement de secrétaire maintenant là. Aristide, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bon, je te passe le bonjour ici. Tant mieux, c'est déjà fait. Je voulais te souhaiter la bonne année. J'ai écrit sur ton ancien numéro, mais ça n'a pas, pas répondu. Bon. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va vous porter pour vous amener là où vous êtes dans de partir. Ce n'est pas tout le monde qui sera avec vous. Ce n'est pas tout le monde qui a même le droit d'assister. Et Dieu sait que parfois, vous avez la volonté. Parfois, tu as le bon cœur. Tu vois, tu te dis, ouais, je ne peux pas quand même laisser. Écoute, le bon cœur que tu as de faire là, c'est là-bas que ton, ton piège sort. Alice, Bonjour. Le bon cas là, c'est de là que tes problèmes sont en train de sortir. Et si tu n'es pas, pas attentif, tu vas, euh, tu vas te retrouver en train de ramer sur place. Tu vas te retrouver en train de... Oh, la fête d'énergie là est tellement... Parce que ces personnes là sont déjà en train de ta psychologie. Ces personnes jouent sur ton mental. Et tu ne sais même pas. Être. Parfois, c'est une grande soeur. Tu sais, tu es ma petite soeur chérie. Tu sais, moi, j'étais portée quand tu étais petite. J'ai changé tes couches. Voilà ce qu'elle utilise aussi toi. C'est pour ça que vous devez faire attention aux personnes qui vous donnent de l'aide quand vous êtes dans le besoin. Parce que la petite aide que la personne te donne, ça peut devenir le bâton que la personne utilise pour te faire mal demain moi je t'ai aidé, après tout ce que j'ai fait pour toi tout hein? voilà tu es bloqué tu ne peux pas renvoyer la personne tu ne peux pas dire à la personne de quitter de partir de chez toi tu ne peux pas chasser la personne sur Madeleine et puis étoile, bonjour parfois c'est des visionnaires que quand tu as commencé ta chose vous avez commencé ensemble mais la personne avait les, les idées derrière sa tête comme toi tu disais bon voilà on va avancer on va ouvrir le magasin ici on va aller ça va donner comme ça dieu va nous aider mais la personne était là tu vois vous, vous êtes en dingue souvent venez ici ouvrir vos, vos, vos, vos business vous laissez laisser aux gens non tu ouvres tu viens tu laisses non tu as pris tes 14 000 dollars tu as mis dedans 20 000 dollars 20 000 euros le plan de la personne c'est que chaque mois elle va se taper c'est un million de mois sur ton business là tu expliques ta vision à la personne on va faire ça on va faire ça n'aie pas peur de venir là bas tu portes tu prends tes clés dans les mains de la personne tu dis sors de mon business tu fermes ton magasin dans cette saison de ta vie tu dois sortir des abus de confiance dont tu as été victime et ces abus de confiance ça vient avec du chantage émotionnel la personne a peut-être vu galérer fait aïe aïe aïe aïe aïe aïe. C'est pour ça que moi je suis transparente. Je dis, tu ne peux rien utiliser contre moi. Tu vas, tu vas utiliser quoi que j avais, j avais parlé, Oui, je vous savais que je n'ai pas eu les papiers pendant une période de ma vie. Tu vas utiliser quoi Jenny, Emily, me tuer, bonjour. Tagro, bonjour. Randy, bonjour. La fille qui s'appelle Mon Dieu là, bonjour. Je, je, je l'ai connue quand elle n'avait rien. Ne vois pas comment maintenant. elle a. Je l'ai connue quand elle n'avait rien. N'est-ce pas c'est toi qui n'avais rien. Que... Oui, je n'avais rien. Mais Monsieur le coq, je ne t'ai pas nommé. Tu n'as pas de nom. On nomme plus le coq ici, là. Tu as compris, donc t'es toi. que tu te retrouves dans un tourbillon émotionnel et tu n'as pas le choix mais c'est comme si tu même dans tes réflexions c'est pour ça que vous devez avoir l'indépendance émotionnelle et l'indépendance spirituelle apprenez à être indépendant C'est-à-dire, tu, tu veux prendre des décisions à faire que tu faisais avant tu demandes à telle personne que je fais comment je fais comment on achète quelle couleurs, on dépose où, on fait comment Arrêtez vos bêtises là. Voilà, C'est comme ça qu'on vous manipule. Assume tes décisions. Assume les erreurs qui viennent avec les décisions. Ça va te donner une indépendance émotionnelle et spirituelle que tu n'as pas encore eu avant. Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire qu'il est temps il est temps que tu laisses les personnes à partir couplet votre problème c'est que souvent vous restez vous dites ah je ne peux pas imaginer ma vie sans la personne il me dit toujours que si la personne la meurt ce soir demain je vais vivre non, n'est ce pas si la personne lui-même dit que je ne veux plus être avec toi, si la personne te quitte il part rester avec une autre personne, tu vas vivre non? Tu vas suivre non? Bonjour Carole. Bonjour Annie. Parce que parfois, sans le savoir, vous vous laissez handicaper par des gens. Quand vous prenez vos décisions, ces personnes sont là. Quand il dit que je vais faire telle chose, il fait « Hum, je te tourne tu dis que c'est quoi ?» Il te dit « Ah, moi, je pense que tu dois faire comme ça. » Qui te donne le droit de venir parler dans ma vie Si ce n'est moi. Qui a donné ce droit si ce n'est toi-même qui a porté ton droit pour donner à la personne. Bon, il faut que vous tapotez le direct et vous mettez les, mettez peut-être « Bonjour » ou un truc comme ça. là, Parce qu'il faut que, j'ai l'impression que ça bug. Pour aller dans la prochaine étape de ta vie, tu as besoin, tu as besoin d'être concentré sur ce que tu sens dans ton cœur, sur ce que Dieu te dit, sur ce que tu as vu au départ. Et ce n'est pas tout le monde qui vient à côté de toi qui fait comme s'il te comprend, qui te comprend. Ah oui, c'est là-bas que tu pars. Faites attention, il y a d'autres personnes que parfois... Comme j'ai dit là, tu donnes la clé de ton business, ton business de 20 mille dollars, tu laisses la personne là-bas. La personne fait comme c'est lui le patron. Une dame est venue la semaine passée me raconter son histoire. où Elle me disait qu'elle a ouvert le business. Elle part pour voir le bailleur et elle vit ici. Elle, elle vit ici. Elle part, elle voit le bailleur. Elle donne l'avance de voyage. Elle envoie sa belle-sœur d'aller payer le reste. La belle soeur arrive, elle change le nom sur le contrat de bail. Elle met son propre nom à elle, la belle sœur Où elle le mépris Parce qu'elle dit non, c'est elle, elle qui est la bosse. C'est moi, non, non c'est C'est moi, moi, la bosse. Alors que tout l'argent sort de la dame. Imagine comment elle va faire les employés. Que cette dame qui veut ouvrir son activité, elle travaille ailleurs. Elle a un bon salaire, tout ça là. Donc l'argent qu'elle prend là-bas, c'est ça qu'elle va tu ouvrir l'activité à côté. Tu vas ouvrir ton business, quelqu'un va venir s'asseoir Quelqu'un va venir s'asseoir sur ton business. Fais le, fais le grand, fais le grand. Fais le Bonjour petit papillon, ça va Et c'est fou parce que c'est toujours les gens qui n'ont pas travaillé pour quelque chose, et qui vont vouloir craner pour la chose. Tu vas donner ta voiture. Vois un peu, tu laisses ta voiture à ton petit frère pendant deux jours. Bien, bonjour. Donne ta voiture à ton petit frère, deux jours. Tu vas voir. Il va même fermer la portière avec sa chaussure. Il va sortir de ta voiture, il va fermer comme ça Il va pousser avec le pied là arrive quelque part il dépose la tête sur la table il secoue la tête ça alors que toi même toi même <rire> non j'avais un chauffeur là c'était l'année Planète le gars là était trop plein de lui même hey, on dit en anglais il was full of himself il te dit que je vais aller laver la voiture tu dis que va laver la voiture c'est bon amour, ça dit non non non non, non il va aller laver loin là-bas en face du commissariat du 12e là c'est là-bas c'était son quartier c'était là-bas il part là-bas avec la voiture parce qu'il sait que c'est son quartier voilà il part il met il... oh my god hey. il y avait aussi un autre endroit de panda là-bas où il partait il avait dit oh petit lave-moi bien le roues là quand je voyais ça ça me faisait bizarre le soir même pour garer la voiture il me dit que non, il y a un parking qui est à côté de chez moi. Quand je viens de chez moi, qui vient te chercher le matin à 6h30. Au lieu de prendre le taxi pour venir, c'est là. Donne-moi la voiture, je pars, je garde dans le parking. Tout ça parce qu'il voulait, il arrive là-bas. On le voit. <rire> Quelle agitation. <agitérielle. rire> Pendant que toi tu es focalisé, sur comment produit l'argent. Comment on fait pour acheter notre voiture Comment on fait pour faire ceci Non, non, non, non. Il faut qu'on me voie. Florence, bonjour. Roseline, bonjour. Non, il faut qu'on me voie. Il, il va venir pour garer, il te dépose, il part, il tourne là où il sait qu'il y a ses amis qui vont le voir là. Ma, il y a les oiseaux dans mon arbre. J'ai un arbre ici à la maison. Mais C'est le marché de Mokolo. Il y a les, les oiseaux dedans jusqu'à. Il ne bavade même pas encore. Tu vois, il s'engueule ici là. Ouais, je reste comme ça je garde que et ce sont les signes sont les signes ce sont les signes la tienne à bonjour tu prends souvent quelqu'un comme ça là tu donnes une position dans ton entreprise que bon comme je vais voyager pour un mois euh, j'ai moi des choses et oui et oui c'est ça que tu veux voir <rire> c'est moi vos patrons ici hein. C'est moi, c'est comme je te dis. Et tu, tu vas voir que ces, ces personnes-là, c'est seulement le pouvoir qui les intéresse. Maman, les oiseaux ici là, et. <rire> ils sont dans deux arbres maintenant. Avant, ils étaient seulement dans celui-ci. Maintenant, ils sont dans le deuxième là. Ah, uh -huh, bavardé bavardé bavardé pour vous là. Moi-même, je bavade ici. Et quand je, quand je, quand je, je... pour moi ce sont les signes, c'est ça les signes en fait qui me font détecter. C'est vrai que quand tu vas voir les gens au départ, ils vont beaucoup prétendre. Non, je suis humble. Non, tu te vois, Non, non, non, non, non, non. C'est tout ce que tu me dis de faire que je vais faire, Tata. Non, Tata, c'est tout ce que tu dis de faire que je vais faire. Voilà. Donne-lui la tête de la voiture. Comme tu passais souvent, tu voyais même le vigile là, tu donnais même 500 Il va insulter même le vigile. lave bien la voiture là. Lave les roues. Tu vas la... bien avec quoi hein? Et ce sont les signes que vous ne devez pas ignorer. Parce que ces personnes parfois masquent tellement leur jeu. Mais les petites, ce sont des petites failles. Moi je pense que ce sont des petites failles. Que ça va, ça va un peu comme like la in the system. Une faille dans le système quand tu as le discernement très, très tôt tu peux voir Ben, on les tu sais que ce sont les difficultés quand tu travailles avec les gens mais je veux pas vous mentir il y a aussi des gens qui sont humbles et peut-être au départ de ta de ta marche avec dieu ou bien je sais pas de ta de ton business tu n'avais pas le choix. Ou bien tu ne connaissais pas les intentions de leur cœur. Mais quand tu commences à. Parce que je vous, je vous parle comme ça pour que vous puissiez. Ça résonne un peu dans votre esprit. Avec le temps, tu vas arriver à un certain niveau, Dieu va te montrer que laisse partir cette personne. Bonjour, Hervé. Laisse partir telle personne. Laisse partir telle personne. Et quand tu la tu vas laisser la personne partir. Tu vois comment ton énergie va se faire revenir. Parfois même l'énergie dans ta maison. Ta nièce qui est chez toi depuis deux ans là. Je ne veux même pas rentrer dans les histoires tordues. Une femme qui a... Euh, sa soeur vient vivre chez elle. Après, sa soeur fait l'enfant avec son mari. <rire> J'ai écouté ça sur la page du milliardaire Bandunay. J'ai ri jusqu'à... Sa soeur vient faire l'enfant avec son mari. Après, sa soeur... Euh, euh, des même. Elle devient sa, la deuxième femme de dehors Sa propre soeur Je suis sûr qu'à un moment hein, L'esprit de la femme là, elle a vu Il y avait des signes Mais elle a ignoré les signes Kali, bonjour Parce que Dieu va toujours vous montrer Ça veut dire que quand tu voyages là Ou bien les jours où le, Quand tu pars au boulot ton, ton, ton mari reste, il dit que non, il va commencer tard Dès que ta petite petite accompagne les enfants à l'école, il reste un temps, ça devient leur maison. Vous serez, écoutez, le cœur de l'homme est tellement mesquin, mesquin, c'est dit bien mesquin. Si bien que quand ces personnes vont voir qu'ils ne peuvent plus vous utiliser, ou bien s'ils vont voir que, par exemple, cette fille-là, quand elle est arrivée sûrement, pour entrer chez eux, la femme a dû intercéder à son mari. La femme a dit, ouais, dit, ouais chérie, ouais, c'est ma petite soeur, non Ouais, ouais. Maintenant, quand elle est entrée à la maison, elle a mis son pied dans la porte. Elle n'a plus besoin de sa soeur. Elle est montée directement au mari. Quand ces personnes vont voir qu'ils n'ont plus besoin de vous. Oh là là les voir leur vrai comportement moi je dis toujours hein, refuse quelque chose à l'enfant pour voir le caractère de ton enfant tu viens comme ça l'enfant et là tu dis que je ne te donne pas ok tu te prends ta chose tu manges tu manges tu manges tu sais qu'il y a l'autre dans la voiture que tu vas te donner après après tu l'appelles que viens me donner le jus qui est là beau frigo vois un peu l'attitude de l'enfant tu vas voir ton enfant là tu vas voir son vrai cœur si l'enfant vient il commence à se fâcher pourquoi elle m'envoie m'a pas donné m'envoie pourquoi ou bien si l'enfant vient tu dis te... oh maman tu veux le jus sachant que tu n'as pas donné ta viande que tu es rentré avec elle Et je vous dis, on ne change pas le cœur de quelqu'un. Oui, Carla, tu as bien dit, les masques finissent toujours par tomber. Et il y a certaines personnes qui, en attendant d'accéder, comme je prends toujours l'exemple de la femme avec le mari, en attendant d'accéder à son mari, sur sûrement elle faisait du lèche pour à la femme. Quand sa soeur parlait peut-être, elle faisait ce que sa soeur disait, quand elle a eu accès maintenant au mari, c'est là que tu as vu son vrai cœur. Et vous serez surpris de voir le nombre de personnes qui sont avec vous, en attendant d'attraper mieux. Le jour où la personne attrape mieux, tu regardes comme ça, tu dis, hé, hé, hé, qui est John, bonjour. Viviane, bonjour. Catherine, merci pour les cœurs, bonjour. les choisir hein, le truc avait les choix c'est bien à côté de vous et là au village je n'aime pas son esprit hein. quand j'arrive au village je ne sais pas comment il fait pour entendre le réseau de doigt là si vous voulez vous êtes là dit demain je suis là Maman. Je parlais de la mère qui est au village là. Quand la mère là, arrive, quand j'arrive au village, elle parle, elle aller dans son un coin de sa peau. Elle retire deux patates. Deux patates. Elle vient elle me donne. Elle s'assoit que devant la porte de ma chambre comme ça c'est grave c'est comme si tous les oiseaux là se sont réveillés cela la mère s'assoit devant ma porte comme ça là. elle peut rester devant la porte pendant six heures de temps six heures de temps je monte je descends elle me regarde et dès que je à apporté la nourriture t'en pas vu vous aurez aussi ce, ce ce genre de personnes je vais vous montrer je, vais monter, je vais pointer la boue vous allez voir donc vous avez ce genre de personnes qui vont venir vers vous sachant que tu as un bon cœur la personne va venir avec les arrachés de 1000 francs bonjour ruth la personne vient avec les arrachés de 1000 francs parce qu'elle sait qu'en partant tu vas lui donner 40 minutes. C est, c est, cet esprit-là, que je. Je ça, ça me... n'ai même pas senti ça à côté de moi. Elle vient avec quelque chose de. Je même limite, elle ne vient pas bras là. Et quand elle vient, elle a tous les problèmes. J'ai ma tante qui a eu ça. J'ai mon cousin qui a eu ça. Ah, tu sais, les enfants ne sont même pas partis à l'école. Oh, tu sais, il y a ça qui est de me demander. Oh, tu sais. Et avec un air toujours, genre, tu dois m'aider. Bonjour Lumière. Tu dois m'aider. Et la personne sait que quand elle va parler comme ça, là, ça va faire un jar sur ton cœur. Après, tu vas dire, bon, même l'autre là, tu dois arrêter. Et lui, l'autre là, tu dois arrêter. Arrête. sortir ton énergie parce que ton argent c'est ton énergie c'est déjà des personnes qui peuvent facilement prendre ton argent pour aller travailler sur toi, pour te faire du mal parce que même quand l'argent sort tu te sens forcé tu ne donnes pas de guerre, de, de cœur. et vous serez surpris de savoir ce que ces gens là planifient contre vous Je serais surpris de savoir ce qui planifie contre vous. Parfois, elle te regarde comme ça, ça, ça finit par pas l'âme comme toi. Tu viens au village, elle te guette. Elle a tellement besoin que tu donnes 5000$ de 5000 là elle va aller retirer une partie, elle va aller donner, on va travailler contre toi. Parce que ça l'énerve que tu sois la seule dans nos quartiers qui soit parti en bain. Ben. très attention. Ces personne c'est pour ça souvent que tu restes comme ça là. Après quand tu, tu, tu découvres que telle personne t'avait voulu du mal, ça te, ça te tu dis mais comment Les gens là, ils ne se basent pas sur le bien que tu leur as fait. Ils se basent sur leur cœur. Ils se basent sur leur mauvais cœur. Ils se basent sur leur mauvais cœur. Et leur mauvais cœur n'a rien à voir avec toi. Donc, éternellement, peut-être que n'aime pas la seule personne que la mère a entre le gâteau C'est une gâteuse d'enfants. Elle marche, elle gâte ses les gens. On est sorcier carabanon. Carab la sorcière. C'est une gâteuse de gens Donc elle marche comme ça là. Elle marche au quartier elle Cherche les enfants Des gens qu'elle va gâter Ah Maman Marta, Ta fille vient de, de, de Belgique bientôt Dès que ta fille vient de Belgique Comme ça là, Elle est chez ta mère Et maman Marta, le matin Tu sors Tu la vois dans la, sur la véranda Et si vous observez bien Les femmes là Elles ont, elles, elles ont toujours un, un nez Aïe aïe aïe Il y a ta mère que Maman je ne veux plus voir la messe ici je ne veux plus la... Que c'est qui pour toi Je ne veux plus la voir. Tu la chasses. Ah tu fais quoi Parfois vous allez pas aller chasser en disant qu'elle vous... elle va aller faire la sorcellerie sur moi. De toutes les façons, tu ne la chasses pas elle fait la sorcellerie sur toi. Donc bêta, tu la chasses. Tu ne la chasses pas, elle fait. Donc bêta, tu la chasses. Vous êtes très simple, vous êtes très simple. Vous êtes toujours en train d'ouvrir votre cœur, vous ouvrez. La personne t'exploite. Et parfois en ton absence, tu vois comment la personne parle de toi. Tu n'arrives pas à croire. Alors que je vais donner ça, alors que je vais faire ça, ma, ma chérie, arrête. Arrête d'être bénable. Arrête. Une jeune fille est venue ici l'autre jour. Je commence à travailler sur elle, elle tombe. L'esprit de sa grand-mère commence à parler. Dans le travail qu'elle fait, quand elle dit que l'homme est mauvais, ce n'est pas parce que j'ai rêvé ou je suis restée, c'est une idée qui, c'est un fantasme. Non. La jeune fille est là comme ça, elle ne se marie. Elle n'arrive pas à se marier. Son argent est bloqué. C'est sa grand-mère qui la bloque et sa grand-mère fait ça pour faire du mal à sa mère parce que sa grand-mère quand sa mère arrivait dans la vie de son, de son fils qui était le, qui le père de la jeune fille la grand-mère n'était pas d'accord tu vas voir donc quand la maman était jeune elle a accouché parce que sa fille a peut-être 23-25 ans quand la maman était, était, la, fille était, la, la maman était jeune elle a accouché tu vois quand tu es encore toute jeune tu arrives dans une famille tu as 20-25 ans Tu arrives dans une famille, tu as 25 ans, tu accouches, ta belle-mère vient prendre l'enfant. C'est quand elle a porté l'enfant à l'hôpital-là qu'elle est partie à envoûter l'enfant. Ta propre petite fille, l'enfant de ton fils. Si une femme peut faire ça à l'enfant de son fils, combien de fois, combien de fois, à toi qu'elle l'enfance de telle personne au quartier, que j'ai bloqué son argent oui personne ne va lui donner de l'argent personne ne va lui faire du bien Et je vais donner un mari dans l'eau oui un peu pas un peu jamais de se marier lui donner à donner un mari là-bas il dit que hey. les femmes ont souvent les noms celles-là s'appelaient bernadette tu pars après elle fait rire ha ha ha ha ha c'était au oh, oh, oh. Et elle a dit aussi que oui, la femme a dit que elle avait. Que quand la mère de la jeune fille était là, était encore plus jeune, elle avait proposé d'entrer dans la sorcellerie. La mère a refusé. Donc ce genre de belle-mère qui voulait, elle arrives dans la famille du gars comme ça, elle veut t'initier. La mère a refusé. Je vous dis souvent qu'elle faites attention les familles dans lesquelles vous donnez vos enfants en mariage. Faites attention dans lesquelles vous donnez vos enfants en mariage n'est pas toutes les belles mères la <rire> hey, et te prend comme ma fille viens yeah, ma fille il y a une comme ça là qu'on m'a dit elle a un gaga il y a une comme ça on l'a envoûté. La belle-mère et le fils étaient de connivence pour pouvoir l'envoûter. Quand on l'a doté, il y a une, un bracelet, un collier qu'on a mis sur son cou. Ils étaient allés travailler sur ça. Donc Le jour de la dot, ils ont venu mettre sur, sur, sur, sur la fille. Ça c'était seulement pour sucer son énergie. Elle passait de maladie en maladie, maladie en maladie. Elle tombe malade, malade, malade, malade, malade, malade, malade, malade, Un jour sa famille se fâche, on la prend en cachette, parce qu'elle était en, en étranger. Sa famille l'avait venue au, au pays en cachette, que c'est trop. On part de travail sur elle. On fait leur back to sender. Son, fiam, son mari reste dans leur pays là-bas, il tombe et meurt. Parce que la maladie, le coup, le dernier coup qu'on devait donner sur elle là, ça a malade, le backfire. C'est venu sur lui. La mère reste son fils est mort. Ah, yeah. La mère, alors dans ce même temps, son dévolu sur la fille. Que tu ne vas pas avancer. Rien ne va donner dans ta vie. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est l'esprit de la mère là, qui parle à travers la, la jeune fille. Et c'était même à distance. Elle. Les gens de sur la distance. Elle est, en, elle est loin, loin, loin, loin, là-bas de l'autre côté. Loin, loin, Moi, je suis ici. Je ne veux même pas dire les pays, parce qu'ils vous connaissent l'esprit de la mère parle que j'ai bloqué son mariage j'ai bloqué, comme mon fils est mort là, elle-même là, ne elle sera jamais heureuse et la mère dit elle-même, elle raconte que mon fils est mort, on l'avait déjà vendu on l'avait déjà envoûté, elle dit voilà, on a donné le collier Quand... ouais, Seigneur vous savez quoi hein? souvent quelqu'un me dirait tu parles non et les gens qui ils se disent que, ah, ça c'est seulement les histoires. Il n'y a pas de problème. Avant, moi, j'étais aussi très, j'étais un peu hey, hey. Tu viens, tu me dis des choses comme ça, il se dit que, ah, pardon, ça ne peut pas me prendre. Ça ne peut pas. Tu me dis, ça, dit que non, non, ça ne se peut pas. Hein? Ils ont commencé à monter ma part. J'ai dit que, hey, hey, donc c'est ce que vous avez fait sur moi. Après, la a dit, donc c'est ce que vous avez fait sur moi. Aïe, aïe, aïe. J'ai confirmé le code. Non, il est ça bon, c'est bon. C'est bon, Clara, bonjour. Mylène, lave-toi avec le sel. Toi qui dis que tu as besoin d'aide dedans. Paola, bonjour. Tu es arrivé à un niveau où tu dois être très, très, très prudent. Fais très attention. Fais très attention aux gens. Et c'est un entre vous, votre étoile, donne aussi. Tu as déjà décidé que tu as joué la chance très tôt. Tu es allé en Benkan, tu étais en gros. Avant 20 ans, tu étais en Europe. Tu es arrivé, tu as fait tes papiers, ça a marché. Tu, tu as eu la chance de tomber sur un blanc il t'a épousé. Il était riche. Premier voyage en Afrique, on vous gâte. Pam. Problème. problème, problème, problème, problème. Tu fais l'enfant, le premier enfant, on garde même le premier enfant. Il y a même des familles, oui. Il y a des belles familles qui gâtent ton enfant. Étienne, bonjour. Stéphanie, bonjour. Je vais être bonjour. Quand on voit ton enfant, on prend l'enfant là, on le gâte. Et c'est leur fils. Donc, ils sont là avec leur fils comme ça là. Tu accouches. Il y a une là qui m'a raconté même une fois que le premier enfant, il a failli rester sur la table. Elle a failli rester sur la table. pas pu l'apprendre. Quelques temps plus tard, l'enfant est devenu autiste. L'enfant est devenu autiste. Souvent, tu accouches, l'enfant est bien, il marche bien, tout va bien. Un jour, tu rentres l'enfant à 3 ans, il ne marche plus. Il ne marche plus. Ah, non, non, non, non. Souvent tu restes, l'enfant est bien à l'école, il est bien intelligent. Après, ta, ta belle-mère vient faire un tour à la maison. Elle fait même six mois avec vous. La belle-mère parle, les enfants deviennent têtus. L'enfant à l'école n'étudie plus. L'enfant, tu, tu, tu ne comprends pas. Et elle sait que ta mère est déjà morte. Est-ce que toi, comme tu es là, tu es simpletonne. Oui. Parce qu'elle n'a pas oublié le fait qu'elle t'avait dit elle avait dit à son fils de ne pas t'épouser depuis 15 ans. là. Maintenant, tu crois qu'elle a oublié? Hein? Tu crois qu'elle a oublié, non? <rire> mmh. J'ai consulté autre, une autre dame l'autre jour. Et c'est comme si les femmes, les, mêles, les belles mères là, elles ont le flair. Elles savent détecter les, les femmes choisies. Donc tu as les dons. Tu as les dons, tu ne sais pas. Tu sais seulement que souvent j'ai les rêves prémonitoires, je vois des trucs avant que ça arrive. Oui. Tu, quand tu te mets avec son fils, tu vois souvent comment on est en train d'attacher son fils, tu vois comment on est en train de le faire les trucs. Tu te réveilles, tu lui dis, tu dis que je ne sais pas pourquoi, mais je vois souvent comment ta mère est en train de te faire du mal. Il porte aussi pas déjà sa mère, non. Sa mère étant une, une, une sorcière de plus fond, elle se dit, ah, la fille la voit qu'elle avait vu, ton aura depuis la maman si, la jeune fille elle s'est mariée avec son gars depuis ça fait environ 7-8 ans qu'ils sont mariés il est venu la prendre au pays, il l'a amenée en bain. bonjour Nova il a pris, assis assis, c'est Babou bonjour, Fabienne bonjour il a pris la femme au pays, il l'a amenée en bain. elle arrive là-bas, ils font un an, deux ans, trois ans de mariage ils sont bien, tout va bien après, il reste soudainement, il ne quitte pas au pays. Il part, il a fait peut-être six mois au pays. Sa mère travaille son cerveau bien même. Dès qu'il rentre, il fait les papiers de sa mère pour qu'elle monte. Il ne dit pas à sa femme. Deuxièmement, il arrive, il demande le divorce, genre la séparation. Et qu'est-ce qu'on fait qu On vient d'avoir l'enfant l'enfant a deux ans. Tout allait bien, tu te dis que c'est quoi cette affaire que tu, que tu veux la, la, la séparation Il peut au tribunal, il, le il ne veut même pas savoir, il ne veut pas parler, il ne veut pas savoir. Il pas la bête, mais atterri. Hum. C'est la manipulation que tu veux voir. Parfois, ces femmes-là, elles, elles n'ont pas eu des, des, des foyers heureux, des ménages heureux. Elles viennent pour gâter ta part. très attention et une dame là que j'admire je sais pas je finis par l'admirer à la fin on ne blague pas ce sont des cinq couples que j'observais de loin pendant des années depuis au moins 20 ans que je les connais <coughs> sa belle famille ne l'a jamais aimé et quand elle a connu cet homme c'était elle était sa troisième conquête l'homme, non. Il a fait l'enfant avec une première personne. La famille n'a pas aimé la personne. Ils ont gâté le mariage. Il a fait l'enfant avec une deuxième personne. On n'a pas aimé la personne à gâté le mariage. Qu'elle elle a rencontré la troisième personne. Elle-même-là, spirituellement, elle ne blaguait pas. Elle n'était pas béton. Quand ils ont commencé à l'attaquer, elle-même-là, elle a travaillé. Sa loi, sa politique dans son mariage, ça a été ceci. La maison, ma maison conjugale, personne ne passe. Même sa belle-mère, on peut compter le nombre de fois où elle est entrée dans sa maison, dans la maison de la femme-là. Et belle-sœur, pareil, aucune personne de sa famille, de sa belle-famille, ne passe chez elle. Lui, Hervé, elle parfois le fils couche avec sa mère. Ils ont des trucs... Vous serez surpris des trucs dégueulasses qui se passent ici dehors. la femme-là, elle disait cache. Quand vous, elle vous dit, même les enfants que le monsieur a eu avant, elle dit que... Ne passez pas chez moi. que Si tu viens chez moi, tu marches comme je veux. Tu ne veux pas marcher comme je veux, tu pars. compris depuis longtemps qu'elle est à la guerre comme à la guerre. Elle dit que attendez le dehors, mais quand il est ici dedans, c'est moi qui le contrôle. Elle vous dit ça cache Horah. Elle elle elle dit pas toutes les belles soeurs qui veulent ton bonheur Ma BS BS. Olga bonjour. Comment tu vas? que tes fils vont bien et vous serez vous serez choqué de voir euh, parfois je me dis que comment est-ce que quelqu'un peut aller s'asseoir chez le marabout tu dis au marabout que bloque la femme de mon fils tu prends le courage ou tu pars tu dis bloque moi telle personne je sais que vous avez souvent essayé ça moi vous essayez souvent oui, j'ai un homme là. Je, je veux le bloquer. Je dis que, hey, ma chérie, ne passe pas ici. Je veux le contrôler. Je dis ma chérie, ne passe pas ici. Comment tu vas t'asseoir Tu ouvres ta bouche. Super, ça fait plaisir de te lire Olga. Tu ouvres ta bouche. Tu demandes qu'on attache quelqu'un. Tu dis, dis qu'on fasse que les papiers de quelqu'un ne marchent pas pour qu'il parte en bain. Tu vois un homme et sa femme sont heureux. Tu pars, tu fais les, les, les, les pratiques pour tuer l'homme. Parce que tu veux que la femme la souffre. Il y a même des familles où ils tuent leur fils. Ils tuent leur fils pour que tu restes veuve. Dès que tu es veuve, on prend la maison, on prend les voitures. Ah. Quelqu'un m'a même dit l'autre jour qu'il y a une famille là qui est partie déchirer la souche du mariage. La souche de l'acte de mariage. Déchirer. À la mairie, ils ont payé, on a déchiré. Ils sont maintenant partis sur le notaire contesté, dit que c'était un faux acte de mariage. Parce qu'ils voulaient sortir la, maison, la femme de la maison, prendre toutes les voitures. Il dit, massa. Non. Même dans sa tombe, la personne va venir te poursuivre. Et la société là c'est pas compliqué ils sont autour de vous tous les joueurs Parce que vous voyez pas la société commence par l'hypocrisie quelqu'un te voit. et hey, ma reine dès que tu pars elle peut me faire quoi hein? ah pardon souvent tu parles et la personne fait la nonchalance tu parles sans son corps par les faits. Tu parles la personne conteste ce que tu dis. bonjour marie paul bonjour Et je vous ai dit que c'est quand tu ignores les petits signes là que ça grandit parce que quelqu'un qui ne t'aime pas déjà qui est à côté de toi quand il va voir tu vas avancer tous les jours ton argent va augmenter ta faveur va augmenter des choses dont il est à côté de toi il te fait le mauvais cœur, il reste au même endroit tu montes c'est ça qui fait qu'on tue les gens. Tu ne peux pas évoluer et prospérer devant tout le monde. Il y a des gens qui peuvent te tuer parce que tu en es en train d'évoluer. Ils ont monté tes employés contre toi, ça n'a pas marché. Ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Ils ont voulu faire ça, ça n'a pas marché. Tu es toujours en train de monter. Il y a le, le mauvais, quelque chose qui se construit dans leur cœur. Ça, ça les énerve. Bonjour la reine Solène. Nina, bonjour. La reine Roland, bonjour. Ça, ça... Et tu sais, avant, je me demandais que la jalousie fait comment. J'ai une amie. Bonjour à toi. Tu te connais, tu vas te reconnaître. Elle dit que la jalousie vient chez tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la jalousie, là? Tu as peut-être ta belle-sœur qui vit chez toi. Personne la drague, même, parce qu'elle a un comportement bizarre. Elle vient, elle voit comment son frère t'aime. Comment vous vivez bien. Comment il... Eh, voilà le 14 février. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait Il s'amène trouvé au lit avec les fleurs. Et elle vit chez vous en attendant. Elle est chez vous pour quelque temps. Maman, tu vas voir. Ce n'est pas devant tout le monde que tu dois être heureuse. Hé, hey, mon bébé m'a acheté la voiture. Eh, hé, hé, J'ai des problèmes, mamie. <rire> Tu la voiture ma chérie ah, Tu veux qu'on te dit Tumba Mika chante que l'homme est mauvais L'homme est mauvais, l'homme est mauvais. et c'est hum. pas tout le monde qui doit être à côté de toi quand tu évolues. Non Il y a des trucs de chaque jour qui vont voir, ça va les énerver. Ça va les énerver. Ton mari se lève, bon bébé, tu veux quelque chose? Dit, elle, a, elle a besoin de quoi? Bon, bah, laisse là-bas. Souvent, mon père parlait comme s'il blaguait. Hein. Mais c'est que c'est trop fort sur eux. Leur cœur ne peut pas se retenir. Tu vois, ton mari est attentionné. Il est attentionné. Vous arrivez quelque part, il tire la chaise et tu t'assois. Il tu as besoin de quelque chose d'autre. Voilà les, les petits faux trucs comme ça. Hein. <rire> On te déteste pour rien, gratuitement. Ton nom se retrouve chez le marabout. on m'a même dit que tu as envoûté ton, ton mari. Tu vas aller travailler sur lui, tu as fait le tobacy. Je ne sais pas si ça vous aide à arriver. Comment tu restes comme ça, non. Tu avais une amie, ton gars appelle, peut-être c'est sur haut-parleur, tu entends leur conversation. Ils sont tellement amoureux, ça te pince un peu le cœur. Tu vois, la jalousie fait un peu un genre. genre... Et chaque fois que vous êtes ensemble, ou quoi, chaque fois que tu vois son mari, ou bien, c'est toujours la même chose. Donc genre, c'est toujours, tu vois, c'est tout ce genre d'amour que tu as envie là. Oui. Parfois, il reste comme Quand ça me pique un peu le cœur, je dis que, hé, hey, si moi, moi qui fais tout l'effort d'être content pour tout le monde, je peux voir un truc qui est bien comme ça, ça me pique un peu le cœur. Combien de fois quelqu'un qui est vraiment méchant? Hein? Tu vois, tu vois ce genre de personne qui est méchant là, non? Jacques, pour la personne là, c'est que tout le monde doit être malheureux. Ta belle-mère même souvent, vos belles-mères là. Et viens chez toi ton mari se lève le matin bonjour bébé voilà tu, tu, tu fais son petit déjeuner tu mets à table il mange ah, il, fait, il te fait un petit bisou elle est là ça les nerfs. faites attention à qui vous laissez dans votre foyer faites attention aux personnes qui viennent qui ont le droit de voir votre bonheur quotidien faites attention aux personnes qui ont le droit de voir que vous êtes heureux parce que c'est mieux parfois que les gens croient que vous souffrez Oui. C'est mieux que les gens croient que ah, Jocelyne, pendant elle souffre, euh, sa vie n'avance pas. Oui, je préfère. Jeanne, bonjour. Adjara, bonjour. Oui. Il y a les gens qui ne doivent pas savoir que tu es heureuse. Jusqu'à la personne sait voir que tu as acheté un nouvel habit. Elles personnelles rester voir que tu as en de pla planifier partir en voyage. Non, il y a des gens qui ne doivent pas savoir. Parce que l'instant où ils savent, là... Tu deviens maintenant... Tu deviens maintenant le, sous les feux des projecteurs. Donc, elle aller maintenant mal parler de toi. Elle manipule son mari dans la maison, là, hein arrivé là-bas, il vraiment. Il souffre. Le matin, est-ce que tu sais que c'est même lui qui fait le petit déjeuner? Parce que tu as permis à la personne, elle est arrivée dans la ville peut-être, on n'avait pas un endroit où dormir, et tu as cinq chambres chez toi, tu n'as rien à faire avec. Mamie, viens, viens dans une chambre, Non, ça ne me dérange pas. Comme tu l'amènes chez toi là, tu veux qu'elle économise 200 000 pour ces cinq jours, ou dix jours qu'elle devait faire à l'hôtel. tu es en train de prendre le couteau, tu mets sur ta propre gorge toi-même. Et quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Quelqu'un te montre son caractère, crois-le. N'essaie pas de te dire que bon voilà, euh, elle va peut-être changer. On attend pour voir si elle va changer. Non, la personne n'a pas changé. La personne ne va pas changer. vivre heureux vivons caché la personne qui a dit ça a bien dit parfois tu trouves un bon boulot c'est pas tout le monde qui doit même savoir qu'on te paye bien ah, elle est petite comme ça là tu as le bac, moi j'ai la licence comment tu touches plus que moi c'est tout hein, c'est tout voilà comment on te détestes voilà l'origine de ta, de, ta, de ta haine mais pas tu as l'argent, tu veux nous montrer que tu as l'argent oh Non, faites très attention, faites très attention. Et je, le but de ce direct, c'était qu'il ne faut plus que les gens-là vous fassent vous sentir mal. Les gens ne doivent plus vous faire vous sentir mal. Si tu décides de dire que tu enlèves telle personne à côté de toi, on ne doit pas te faire te sentir mal. C'est ta décision. Ta décision j'étais à héberger nos mamans tu as fait six mois chez moi non cherche toi maintenant je suis pas ta mère cherche toi je vais être heureuse dans ma maison cherche toi cherche toi Quand tu parles comme ça je ne culpabiliserai pas hein. mon cœur est en paix par rapport à toi mon cœur est en paix par rapport à toi il me sens pas mal nos me couche d'or bien voir que tu vas rester, l'atmosphère dans ta maison va revenir parce qu'il souvent, écoutez les gens ont souvent un aime mesquin c'est quand tu as souvent le point avec ton mari que tu vas comprendre qu'il y a une certaine période où il n'était plus trop doux avec toi parce que quelqu'un venait lui dire les choses à propos de toi il ne comprenait pas genre, tu lui dis que je suis en train de partir j'arrive à à 18h ou bien je suis arrivé ici à 18h après je suis sorti à 20h pour aller à la réunion il rentre à 20h30. Il dit, ah, Emma, euh, elle, elle, la mère partie. L'autre personne dit, elle est venue, cela, elle n'a même pas duré. Elle n'a même pas préparé un truc pour les enfants. Elle n'a même pas... Tu vois, il y a une façon d'inciter quelqu'un à se fâcher. Alors tu as parlé avec ton mari, tu l'as dit que bébé, tu, tu connais que tous les mois je pars à ma réunion à tes moment. Mais comme la personne a vu, en sortant pour aller à la réunion, tu t'étais bien habillée. <rire> C'est pour ça que ça l'énerve. Elle s'est bien habillée pour partir à la réunion, ok. J'attends son mari cela. J'attends son mari cela. Oui, elle est venue, les enfants avaient faim. C'est même moi qui peux préparé pour les enfants. Hein. Après, dis-moi, elle disait seulement. Tu rentres, tu vois ton mari est fâché. Je dis, ah, mes chérie, c'est quoi? Il fait il laisse un peu. Les petits petits trucs là, ça va s'accumuler. Un jour, deux jours, trois jours. Après, ça va commencer à faire des vrais problèmes entre vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient chaque jour mettre un petit sable dans votre bouillie. Un petit sable dans votre bouillie. Un petit sable. La mesquinerie, c'est quelque chose que j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. J'ai horreur. Il y en a qui ont réussi à gâter votre foyer comme ça. Ils ont gâté votre foyer à cause des petits petits paroles, le malentendus. On vient on te dire quelque chose, on prend lui dire autre chose. J'ai quelqu'un qui était proche de moi qui m'a qui m'a gâté avec un employé comme ça récemment. La personne a lui raconter des mensonges à mon sujet. C'est peut-être deux mois plus tard, la personne a parlé, s'est confiée à une autre personne et cette personne est venue me dire. Il dit que c'est sorti de la bouche de telle personne. La personne dit oui. Que c'est ce que cette personne est partie lui Il dit waouh. Et comme la personne était proche de moi, évidemment que dès que quand tu vas dire ça, on ne va pas hésiter à croire. Mais elle le porte souvent dans sa voiture, non. Il passe souvent chez elle, il mange, non. Il boit même la bouffe. Non. Donc s'il vient, vient, vient vous raconter ça sur elle, ça veut dire que c'est vrai. C'est qu'elle a vraiment dit ça. Elle a vraiment fait ça. Encore que tu le saches. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui mérite d'être à côté de toi. Ce n'est pas tout le monde que tu portes dans ta voiture. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de savoir même là où tu vis. De savoir qui est chez toi. Oh. Ils vont venir, tu vas aller dans ton frigo, prendre la nourriture, décongelée, faire frire. Ils vont manger, ils vont rire. Après, ils vont aller te faire te poignader. Je vous dis. Manger ta nourriture. Bien, bien, bien là. Après, ils vont aller te poignader. Parce qu'ils ont vu 30 jours sur 30. Tu peux mettre la viande chez toi si tu veux. Tu peux manger le... Quand il arrive, il voit le menu que tu fais chez toi chaque jour. C'est au moins 10 000 francs le repas. Au moins. Ça veut dire que c'est 10 000 par jour. En 10 jours, ça fait 30 000. En 20 jours, ça fait combien Sans compter que tu te lèves dans allons au restaurant. Ou pas, tu chez Paul, vous mangez 20 000. Alors que tu as mangé, tu as 10 000 à la maison, tu viens de marier 20 000 avec lui Le soleil t'amène en boîte, tu dépenses 50 000 Mais La fille, est là, son argent ne finit pas. Hum. Voilà, c'est vous, hein. c'est vous qui faites qu'on vous déteste Parce que vous ne souffrez pas Mais ce c'est pas tout le monde qui doit même savoir que tu ne souffres pas <rire> ah. Souvent tu parles à l'hôpital Aïe, aïe, aïe, je vais vous montrer une scène d'amour, c'est là terrible je vais vous montrer une scène d'amour. Regardez. Regardez, quoi ça Vous voyez. La poule est en train de la scène de avec son coq. Si elle m'approche, c'est qu'il vous fuir, Je veut veux pas m'approcher. Monsieur le coq est assis. Sa femme est en de rayer son plumage. Oh non. Elle est sérieuse Où uh, Elle a fini. Il est à l'aise. Le massage est fini, se lève. Je pense c'est la meilleure famille ici. Alors qu'il a d'autres femmes, il y une autre femme là-bas. Valentin dans la course et aujourd'hui là ce sera grave. Bon vous voyez voir les oiseaux tout à l'heure non non c'est pas Anatole mamie, il est pas moi nommé celui-ci quand il nomme les coquilles ça m'énerve. Anatole était mon nom. Depuis mars de l'année passée. moi j'avais ces femmes Moi, voilà les oiseaux en haut là bas ils sont dans le Et voilà J'ai sais pas si vous pouvez voir ils sont pleins dans l'arbre voilà, voilà les nids Chacun a sa mangue parce que les oiseaux aiment trop la mangue apparemment. Donc, quand le manguez il produit là, il mange ça qu'en haut là-bas. Bonjour, Ren. Hein. Donc, ça c'est le marché Mokolo. Il Il y a trois mois, il n'avait pas le temps d'acheter d'oiseaux ici là, j'ai voyagé, je suis revenu, j'ai trouvé, il était plein dans l'arbre ici là, avec les nids, je peux nettoyer la cour, la cour c'est la même cinq fois par jour, regardez, on a balayé ça, ça fait même pas deux heures de temps, ils ont installé les nids tombent chaque jour. pour j'aime le chant des oiseaux Clarisse il pouvait venir ici l'autre jour, elle avait même mal à la tête elle me dit que les oiseaux sont trop bavardés que c'est comme si de le manger le beau mbopi <rire> que je vais rire Roland toi là je te connais voilà. Bon, je vais vous laisser. Bon, vous pouvez y aller. Vous bon, passez une bonne journée.